Alors, « Passer une heure avec Jésus », c'est le titre de notre étude ce matin, « Mon adoration personnelle ». On met l'emphase, le dimanche matin, l'emphase est sur l'adoration collective, les différents ministères que nous avons quand nous prions, nous adorons Dieu, nous le servons ensemble d'un commun accord, unis dans la foi, mais aussi quand nous sommes seuls. Nous, nous ne cessons pas d'être des adorateurs. On est d'accord On ne cesse pas. C'est le point de départ. Christ nous accueille un à un et nous ajoute à l'Église au moment où nous croyons. Donc nous devenons des adorateurs dès le départ. Et que ce soit seul, que ce soit dans la famille, que ce soit n'importe où, euh, c'est notre statut. C'est notre nouvelle condition. Dieu nous a fait comme ça. OK? Dieu nous a fait comme ça. Quand vos enfants arrivent au monde, dans votre famille, ils n'ont aucun choix. Ils ne choisissent pas ni leur nom, ni leur identité. Euh, tout est déjà programmé, décidé par les parents. Ben, la même chose quand Dieu fait de nous ses enfants. Alors, nous lui appartenons. Il nous donne son identité. Et son appartenance, et, et nous sommes partout où est-ce qu'on va, nous, euh, nous sommes à lui. Nous portons son nom, nous portons sa réputation. Et euh, on va identifier Dieu en nous voyant vivre, en nous voyant témoigner. C'est comme ça qu'ils peuvent connaître Dieu. Ils peuvent le connaître par la nature aussi. Et, mais le salut et connaissable par l'Évangile. Et ce sont les croyants qui ont le magnifique privilège et responsabilité de faire connaître Jésus au monde entier. Nous allons commencer par chez nous, on va commencer dans notre ville, et puis on s'en va comme ça. Mais gardons dans l'esprit que notre mission, parce que c'est la mission de Jésus, jusqu'aux extrémités de la terre. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il va faire avec nous? Jusqu'où est-ce qu'il va étendre son influence à travers le ministère de l'Église? Alors, c'est vrai si j'ai le, le truc. Ça, c'est le pointeur. Ça, le Ah oui. OK. Donc... Ah, OK. C'est moi qui fais ça. C'est pas toi... Oh... Ça s'est effacé. Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> ah, voilà, c'est arrivé. <rire> Désolé. La technologie. Bon, bon, merci, Louis. <rire> Au moins, il y en a qui m'encourage. Alors, lorsque vous entendez l'expression « culte personnel », qu'est-ce que ça vous dit? On va faire un atelier, là. Allez-y. Levez la main. Qu'est-ce que ça vous dit? Mon oxygène. Mon oxygène. Wow, Denise. Linda. Un moment, Un moment avec lui. Un moment avec Dieu. René. Un partage. Un partage. Un Fra Francis. Notre pain, Notre pain quotidien. Une communion. Une communion. Oui, Gabriel-Ange. je Tu t'habilles de Christ, de Dieu, pendant ton culte. Ouais, bah, c'est bien. Très bonne expression. C'est un langage biblique. Revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous. C'est quelque chose, hein? Re... L'expression physiquement, on se revêt, c'est visible, c'est l'extérieur, ça cache tout l'intérieur. Mais quand on se revêt de Christ, c'est à l'intérieur. Et il sent son influence s'en va vers l'extérieur. Ça paraît quand on se revêt de Jésus. Pas vrai? Donc, ce n'est pas quelque chose de fatigant pour vous autres quand vous entendez l'expression « culte personnelle »? Non? Je suis content, je suis surpris. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui allait dire « oui, moi je trouve ça plate » ou « je trouve ça… » Mais on arrive. Euh, <coughs> Décrivez quelques bienfaits que vous ressentez lorsque vous rencontrez Dieu. Ginette? Ça nourrit ta foi. Nora, ça change ton cœur. Wow! Qui a répondu? Ça parle répond? Cœur à cœur part... avec, avec Dieu. Très bonne expression. Oui. Oui, Denise. Ça te donne de l'espoir. Les promesses de Dieu, les richesses, c'est riche les promesses. Amen. Ça nous transforme, oui. Quand on est face à quelqu'un qui est joyeux, habituellement, là, sa joie rayonne, stimule notre propre joie. Il peut avoir gagné le million, ça ne te donne pas un sou, mais quand tu le vois joyeux de sauter, ben là, tu es content pour lui. Tu peux te jalouser, mais tu es content pour lui. Hein? Il y a une joie. Si un, on rencontre quelqu'un qui est triste, alors c'est sûr qu'il y a un impact sur nous. Mais quand on rencontre Dieu, on s'en vient à ça. Alors, quels sont les principaux obstacles que vous trouvez dans votre culte personnel? Trop occupé? Hein? Trop occupé, le temps. Faut fatiguer. Faut fatiguer. Trop fatigué, la fatigue. La discipline, hein? de le faire. L'indiscipline, ok. Oui. oui. L'indiscipline, c'est vrai. C'est oui, un obstacle. Oui. C'est sûr. Si on est, on, on est au cinéma, c'est un peu difficile là. Hein? <rire> C'est bien, Linda. C'est bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres obstacles que vous vous rencontrez? Les enfants, peut-être? L'orgueil, qu'on pense qu'on est tout suffisant, qu'on qu qu qu a confiance en nous. On n'a pas besoin vraiment de Dieu. Merci, Seigneur. Je sais conduire tout seul. Je suis capable de faire à manger tout seul, je suis capable de, de faire ci, de faire ça tout seul, c'est vrai? Se laisser absorber par les soucis. Oui, se laisser absorber par les soucis, Jésus a dit, les soucis, les inquiétudes, les préoccupations de ce monde étouffent la parole et la rend sans fruit. C'est quelque chose ça. C'est bien de regarder tout ce qui se passe, mais attention, de ne pas se laisser troubler par tout ce qui se passe. Dieu est en contrôle. Est-ce que c'est vrai? Oui ou non? Est-ce que Dieu contrôle la guerre en Ukraine? Bien sûr. Est-ce que le nouvel ordre mondial, est-ce que ça doit nous inquiéter tant que ça? Ça lui échappe, ça échappe, peu importe qu'est-ce qui se passe. De toute façon, plus on va s'approcher de la fin, si on a bien compris le livre de l'Apocalypse, ça va, ça va aller mal. Alors pourquoi être surpris Au lieu de concentrer nos yeux sur ce que le monde fait et le diable fait, concentre nous sur ce que Dieu fait et qui nous fait participer parce que cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée au monde entier alors viendra la fin, Jésus a dit donc par notre ministère de, juste de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ ça doit être fait Jésus l'a dit qu'on s'inquiète, qu'on s'inquiète pas, il l'a dit, Bah ben, moi je ne veux pas attendre à la fin du monde pour me concentrer là-dessus. Je me suis dit, car j'ai dit non, puisque c'est ça, je veux être parmi ceux qui font avancer au moins un des signes de la fin du monde. Parce que Jésus a dit, c'est comme, c'est un des signes, ensuite la fin du monde va arriver. Alors, on se concentre et on prêche la parole, on... Euh, on prie, on aime nos frères et sœurs. C'est là que la Pierre a dit puisque vous savez que la fin du monde s'en vient, priez, arde, priez les uns pour les autres. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Tout ça parce que la fin approche. Donc, ne soyons pas surpris. Le monde va être surpris. Mon voisin est surpris. À plusieurs reprises, il me dit, il ne comprend pas, il n'en revient pas. Il dit, Michel, c'est plus comme avant. Il, il trouve que le monde est rendu schizophrène. Ce n'est pas un chrétien. Il y en a beaucoup qui sont inquiets. Alors, donc, euh, et au lieu que ça étouffe notre foi de, et de nous rendre spectateurs, au contraire, la foi nous rend Participant à l'œuvre de Dieu. On est un avec le Seigneur. On est de son côté. Le choix est déjà fait. OK. Alors, on va avancer un peu. Est-ce que vous avez des modèles bibliques dans l'Ancien Testament d'hommes ou de femmes de Dieu qui ont un certain culte? C'est-à-dire, le mot culte, c'est égal adoration. C'est un synonyme okay? d'hommes ou de femmes qui ont adoré Dieu seuls, par initiative personnelle. Est-ce que vous avez quelques noms En arrière, Lise David, oui, un exemple où il était seul et puis, euh, évidemment, beaucoup de ses psaumes, il est seul. T'sais. Oui, oui, oui, oui, et mon berger, oui, oui. C'est une prière très personnelle et c'est peut-être une des prières les plus connues dans le monde entier. Avez-vous d'autres? Oui, marc -André. Oui. oui, le Seigneur l'a rencontré seul, hein? l'Ange d'Éternel l'a rencontré seul. Il était à part avant d'aller sur la bataille. Alors, mais la, la foi, elle est commune au peuple de Dieu, au peuple de la foi. J'aime tellement cette appellation-là. L'Église est un, le peuple... De la foi. De la foi en Christ qui a été transmise par Jésus, par les apôtres, jusqu'à nous. Et nous nous la transmettons à d'autres. Le peuple de la foi. Alors, euh, mais on va, je vais en parler un peu plus de Josué. Eh bien, j'ai euh, écrit quelques-uns comme ça. Abraham, Isaac, Jacob, construisirent des hôtels pour adorer Dieu. Abraham, il part de Hur, quelque part en Irak. Il prend, il y a plus de 600 kilomètres, imaginez, de, de, de, comme d'ici New York. Là. Il s'en va en chameau avec toutes ses euh, bébelles, avec tout son monde. Il y avait des centaines de serviteurs. Et il s'en vient jusqu'en Israël. Il a arrêté à Haran. Et quand il vient à la terre promise, une fois qu'il s'installe, première chose qu'il fait, c'est quoi? Il construit un hôtel. Hein? Et il adore Dieu. Genèse 12, verset 8. Et tout de suite après, Genèse 13, encore là, il se déplace et première chose qu'il fait, un hôtel et il adore Dieu. Il n'y a pas de loi, là, jusqu'à là, là. Il n'y a pas de loi qu'on peut lire qu'il était obligé de faire ça. Bon, il ne construisait pas un hôtel à chaque jour, mais dans certains moments clés de sa vie, certaines étapes où il voyait la promesse de Dieu s'accomplir, il construisait un hôtel et il adorait. Isaac, il a fait la même chose, et Jacob, Jacob, qui était incrédule. Dieu l'a rencontré, vous vous souvenez, euh, quand il était couché là, sur, euh, sur une roche et puis il a vu euh, l'escalier là, euh, un escalier qui monte de la terre au ciel. Vous vous souvenez de ça? Alors après ça, quand il se réveille, il fait la promesse, il dit « Éternel, si tu me ramènes, je vais te conseiller une hôtel, je vais te donner ma dîme, je vais te... » Tu sais, je vais... Tu vas devenir mon Dieu. Pas juste le Dieu d'Abraham, mais le Dieu de Jacob. Alors, euh, <coughs> mais c'est des initiatives qui viennent d'eux-mêmes. Dieu ne les oblige pas. On n'a aucun commandement avant ça. Daniel, peut-être, c'est le euh, non, un autre modèle, où, habituellement, il priait trois fois par jour, il ouvrait les fenêtres en direction de Jérusalem, et trois fois par jour, il se mettait à genoux, et il priait, et il louait Dieu, quand ça allait bien. Et quand c'est arrivé, ça allait mal, ou est-ce qu'il a été piégé, parce que euh, le roi, des Iraniens, hein, le roi des Mèdes et des Perses, il l'aimait beaucoup, il l'appréciait, il appréciait sa sagesse, son discernement, il voyait bien que son Dieu était, était le vrai Dieu. Alors, les autres conseillers du roi, jaloux, ils ont dit il est irréprochable. Ils ont beau sortir toute la loi des Mèdes et des Perses, et puis, Daniel est fidèle à la loi. Il ne trouve rien dans la loi et dans sa conduite pour l'accuser. Irréprochable. Imagine-toi. Wow! Un pays étranger. Un esclave. Alors, ces conseillers-là sont allés voir le roi et ils ont dit « Oh, oh roi! » Ils l'ont flatté et puis, ils lui ont dit, « Ordonne qu'il n'y ait plus que personne dans tout ton royaume. » qui était un royaume immense. Il était beaucoup plus grand que le royaume euh, des Babyloniens, l'Empire des Mèdes et des Perses. Il est allé jusqu'en Grèce. voyez là, Jusqu'en Turquie. Ça allait jusqu'à là. Et euh, ils lui ont dit, « Ordonne que personne n'adore un autre Dieu que toi. » Ils l'ont flatté, il dit « sous peine de mort ». Voilà, ils ont ajouté ça. « Sous peine de mort ». Alors lui, évidemment, il veut plaire à, à son monde. Donc il prend sa, sa bague et puis il signe le document et c'était fait pendant un mois. Daniel Entend parler de ça, c'est un sujet de préoccupation, pas vrai? C'est préoccupant, ça fait partie des soucis de la vie. Est-ce qu'il s'est caché? Est-ce qu'il s'est plaint? Est-ce qu'il a protesté? Est-ce qu'il est allé voir le roi et il dit « Oh roi, il te piège, les autres, là, tu ne le vois pas, là, mais ils t'ont piégé, là. » Rien du tout. Il s'en va dans sa chambre. Il ouvre les fenêtres. Il se met à genoux. Il prie et il loue Dieu. On loue Dieu quand ça va bien. Mais quand ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? Juste chacun de nous. Qu'est-ce qu'on fait quand ça va mal? Quand les factures montent pas mal, c'est trop... Quand la santé périclite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on loue Dieu encore ou, ou bien on se plaint? Qu'est-ce qu'on fait? On demande son aide. C'est bien, absolument. On demande son aide. Est-ce qu'on le loue? Je te loue, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta protection. Daniel savait qu'est-ce qui s'en venait là, parce qu'il a vu le piège, il savait qu'il était visé. C'est lui qu'on visait. Il loue Dieu comme il le faisait auparavant. C'est quand même intéressant. C'est ajouté ça. C'est ajouté. C'est Dieu qui a inspiré cette parole. Il n'a rien changé. « Voilà un homme de Dieu avec une foi stable. » Une foi stable. Et dans son culte personnel, il ne change rien, il traite Dieu comme Dieu. Certainement dans ses prières, il priait pour lui-même, peut-être pour que Dieu lui donne la force de supporter l'épreuve, qu'il lui donne la sagesse, etc. Mais il loue Dieu pour sa fidélité, pour son amour, pour sa bonté. Je ne sais pas, parce qu'il est le créateur. Il loue Dieu. Il est un adorateur. L'adorateur n'est pas juste préoccupé par ses besoins personnels par sa situation. L'adorateur est préoccupé par son Dieu avant toute chose. C'est pour ça qu'on voit ceux qui prient dans l'Écriture, dans les Psaumes David, ou même dans le Nouveau Testament, c'est la même chose, dans Acte chapitre 4, vous vous souvenez, lorsqu'on a interdit aux apôtres de prêcher le pardon des péchés par le nom de Jésus. Et ils sont sortis de devant les rois, devant le Sanhedrin, en disant, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Arrangez-vous avec Dieu, et Dieu s'arrangera avec vous. Mais nous, on a reçu des ordres, puis on ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Mon ami! Alors, ils s'en vont voir les, les, les, les frères, les sœurs, ils semblent voir l'église oasis qui y avait là, là, tu sais. Et puis, ils se mettent à prier tout le monde. Et comment ils commencent à prier? Ils sont menacés, là. Ils commencent à traiter Dieu comme Dieu. Ils vont le louer pour sa souveraineté. Ils vont le louer parce qu'il est créateur, parce que c'est lui qui a amené Israël là. Ils louent, ils parlent de Dieu, et là, ils il appliquent la chose à leur situation. « Donne maintenant à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Tu nous as donné cet ordre-là? Là, regarde, les autres autorités, ils ne veulent pas, ils veulent nous empêcher, ils ne veulent pas obéir à ce que tu dis, Seigneur, et puis là, ben, ils peuvent nous arrêter, ils peuvent nous, euh, nous tuer s'ils le veulent, alors, mais, tu nous donnes l'ordre et on veut obéir. Alors, donne-nous d'annoncer ta bonne nouvelle avec une pleine assurance. C'est ça qu'ils ont demandé à Dieu. Accomplir la mission que le Seigneur a et qu'il leur a donnée. Ils ne trouvent pas dans la menace un prétexte pour se cacher, pour ne rien dire, pour ne rien faire. Bon, beaucoup de chrétiens trouvent que le monde dans lequel on s'est rendu, c'est plus difficile à témoigner parce que les gens sont moins ouverts. Je n'ai jamais trouvé que c'était facile à témoigner, personnellement. J'ai toujours trouvé que c'était difficile. Même dans les années 70-80, Mais notre, la pression venait de l'Église catholique, du catholicisme, qui était assez, euh, commençait à être poreux, mais quand même, il était assez présent. Et, euh, euh, mais peu importe comment est le monde, leur attitude, est-ce qu'il faut y trouver là une excuse pour ne pas parler? Oui ou non? Les ordres, on les a reçus. Ça s'applique à nous. Vous êtes mes témoins. C'est le Seigneur qui nous a établi ces témoins. Ce n'est même pas notre choix. Mais, savez-vous, je ne veux pas changer ça. Merci, Seigneur, de ce qu'il m'a établi comme témoin. C'est son choix à lui. Alors, donc, on reste engagé. Daniel est un, un modèle un modèle merveilleux. David, on a parlé de David avec les psaumes en particulier. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi, j'ai mentionné juste deux modèles, il y en a plus que ça, Jésus, on a assez avec Jésus, n'est-ce pas? Un modèle parfait, le Fils de Dieu. S'il y a quelqu'un d'autonome qui n'a pas besoin, entre guillemets, de prier à tous les jours, c'est bien Jésus. Mais Jésus, comme il est le Fils de Dieu, il ne peut pas se passer de rencontrer son papa. Euh, moi, je n'appelle pas mes enfants tous les jours, mais lui, il le fait. Hein? Non. Tu, tu, tu, tu, tu as toujours dit que le fait le faisait. Souvent mais pas tous les jours, ok. <rire> okay. Mais régulièrement. C'est bon. Alors, il y a une règle. Mais Jésus. Il rencontre son père. Il a un temps avec son père, privé, pas toujours avec les apôtres, pas toujours avec le monde, seul. Quand il monte sur la montagne, il passe, quelquefois il est écrit qu'il a passé la nuit à prier, après une campagne d'évangélisation il y avait des milliers de monde où le Seigneur a guéri des malades, il a chassé les démons, euh, une, une journée de ministère extrêmement engagée. Jésus monte sur la montagne pendant que les apôtres s'en vont se reposer, parce qu'il faut qu'il prie. Il a besoin de rencontrer son Père. Faire un petit rapport, communier ensemble, il dit « Je t'aime, Papa. Je t'aime, Papa. Je te prie, pour, je te prie pour, pour Pierre, je te prie pour Jean, je te prie pour tel disciple, tel disciple, tel disciple. Mon père, demain je m'en vais faire une autre campagne d'évangélisation, je vais faire face à des pharisiens et tout ça, donne-moi de mon force. Ouvre leur cœur, prépare-les. Je ne sais pas tout ce que le Seigneur, mais on a quelques idées. Le plus bel exemple de, cette, de ce culte entre eux, de cette rencontre, il est dans Jean 17, n'est-ce pas? Jean 17, là, là, on entre dans cette, cette unité, cette communion entre le Père. « Lisez Jean 17, là, même à genoux, s'il le faut. » Et ça nous donne un exemple comment, comment aimer Dieu, comment avoir cette unité avec lui. Alors, il a prié dans un jardin, il a prié à l'écart, dans un lieu désert. Ce sont différentes expressions qui sont mentionnées. Oui, avec, il aime les disciples, passer du temps avec eux, mais il ne va pas rester juste avec eux. Il a besoin d'un temps seul. C'est bien de prendre un temps seul, les frères, les sœurs. Euh, L'Église, j'aime l'Église, j'aime les frères de tout mon cœur, mais j'aime mon temps seul. Je ne veux pas le perdre. Des fois, je le perds parce que je me laisse aller, à les préoccupations de chaque jour, et puis, mais je ne me sens pas bien. Parce que j'ai besoin de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Physiquement, un enfant, s'il ne boit pas de lait, s'il ne mange pas, euh, c'est à tous les jours qu'il faut qu'il mange. Vrai? On leur donne à manger à tous les jours? On les lave, on enlève la morve, on, a, on prend soin d'eux autres. là C'est nécessaire. Ce sont des. Et l'enfant, hein, à tous les jours, il vient voir maman, papa. Des fois, pas juste pour manger et boire, mais il veut juste se coller. Coller. Là, tu, tu le joues dans les cheveux, tu l'embrasses, Ça, là, puis il y en a assez, puis il s'en va. Bon, en passant, hier, avant hier, Ginette et moi sommes allés à Québec et on a porté dans nos bras notre premier arrière j'étais enfant. Et, mais il s'est beau. Il, il, il arrêtait pas de me sourire, les yeux fermés, mais il me souriait pareil tout le temps. Aux hommes. Aux hommes, oui, ça c'est. Aux anges. Aux anges. <rire> non, je préfère la première expression, <rire> que j'ai compris aux hommes. <rire> mais euh, euh, enfin, que, quel bonheur. hein? Et bien, imaginez comment Dieu est heureux quand il y a un enfant qui vient au monde. Jésus a dit, il y a plus de joie pour mon papa et pour les anges. Les serviteurs, là, ils sont dans la cour. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui ne sera pas que pour 99 justes. C'est pas magnifique? On a peine à imaginer, à comprendre ça, mais pourquoi? Si nous, on est heureux, regarde. On a, nous sommes bénis, mais beaucoup sont joyeux à cause de notre bonheur. Alors, euh, l'apôtre Paul, par exemple, lui, la même chose. Paul, la plupart de ses lettres, il commence par « Je rends grâce à Dieu pour votre foi, votre amour, votre espérance, les trois vertus ». « Je rends grâce à Dieu pour le travail de votre amour. Je rends grâce à Dieu pour ci, pour ça. » Et pourtant, même s'il si ne les connaît pas, il a entendu parler d'eux, juste avec ce qu'il a entendu parler. Et il a nourriture, sa, sa prière. Et il prie. Il prie partout. Euh, il prie pour la croissance des croyants, parce qu'il veut présenter les, les croyants rendu parfait à Dieu. Il veut offrir ses frères, ses sœurs, comme étant rendu parfait. Il vise la perfection. Mais aider les croyants, eh bien, j'ai dit, « Ok, voici ça, ça devient mon but. » Je ne savais pas comment, « Oui, mais aimez-vous les uns les autres ?» On s'en va comme ça, mais il y a un but dans tout ça. Nous entraider à devenir matures en Christ. Paul est un adorateur. Il adore Dieu personnellement pendant qu'il sert ses frères. Et il est un adorateur de Dieu lorsqu'il présente, dans Romains 15, il présente les païens convertis à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Le bon odeur, ça, c'est pas un sacrifice euh, pour la culpabilité. C'est un sacrifice d'action de grâce, de louange et de communion. Dans l'Ancien Testament, ces deux sortes de, euh, de sacrifices, là, où c'est Dieu seul qui est l'objet. Et les adorateurs ne mangent pas la viande de cette, de cette offrande-là. Parce que c'est Dieu. Ils veulent faire plaisir à Dieu. Ils se réjouissent de le connaître et de l'adorer. Offrir nos frères de cette manière-là, c'est rempli de cet esprit-là. On a Dieu. Offrir un nouveau croyant, un nouveau disciple là, qui vient de se convertir à Dieu, c'est la même chose. Comme un sacrifice de bonheur. D'ailleurs, c'est ce verset-là qui m'a inspiré pour venir, il y a 30 ans, à Saint-Eustache. J'avais prêché sur Romain chapitre 15, et ce passage-là m'inspirait me... profondément. Cet angle-là là, de, de l'évangélisation, non pas comme une activité, mais comme un acte d'adoration où on présente les nouveaux croyants à Dieu comme étant un sacrifice de bonheur. Toute l'évangélisation a pris complètement une autre. J'étais tanné d'entendre le mot évangélisation, parce que notre premier pasteur, il n'avait que ça dans la bouche. Et, mais là, là c'est un des plus beaux mots, ça. Parce que le motif doit être, ça se termine non pas à l'Église, mais ça se termine au ciel. L'impact de cela est au ciel. Nous, on est heureux, on baptise le croyant et après ça, il ne faut pas le laisser juste, ce jeu. il faut continuer à, à l'aider, à grandir, à connaître Jésus, à, à maturer, à être actif, à porter du fruit dans sa vie, dans sa conduite à jouir du salut de toutes les promesses de Dieu alors Paul donc il a ordonné aux croyants de prier sans cesse et il priait lui sur la plage il priait sur euh, euh, dans les maisons il, il priait partout et nous aussi on peut prier partout même au restaurant oui même au restaurant on le fait? J'espère que oui. <coughs> j'espère que oui. Et j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont vous regarder et que vous vous sentez un peu mal à l'aise au début. <rire> mais oui, mais si tu ne te vois pas, okay, tu adores Dieu bien sûr, mais, euh, mais quelqu'un te voit. Un jour, on était au restaurant, je n'étais moi, et puis euh, il y avait du monde, c'était plein était l'heure du dîner, et il y avait une serveuse, toutes les serveuses couraient là, dans, le, dans les allées, et là, il y en a une, ça a donné qu'il y a une allée qui s'en met par, par ici, puis euh, la table était là, nous, on était là. Alors, elle, elle s'en vient, les bras, pleins et là, elle applique les freins. Elle dit, elle nous regarde, elle dit, je sais pas, vous avez quelque chose? Là, je ne sais pas c'est quoi. Fait que la Génette a dit, « Eh bien, c'est Dieu. » a dit, « Il semblait c'était quelque chose comme ça. <rire> » Gloire à Dieu! On était, on était heureux. On est retournés au resto, euh, Donc, partout, n'importe quel temps, on peut prier. Notre... Notre culte personnel, oui, il y a un temps seul où on est, okay, on est seul, mais ça n'arrête pas là. Quand je sors dehors, je suis encore un adorateur. Moi, quand j'entends la sirène de la sirène, de, pas de la police, là, mais de l'ambulance, la, tout de suite, je prie Dieu, Seigneur, aie pitié de ceux qui souffrent, que ce soit par maladie ou que ce soit par accident. Et pitié d'eux. Protège les ambulanciers. Je prie, ok? Et ainsi de suite. Je vois une, une dame âgée qui traverse la rue ou qui, qui, qui est fatiguée, un homme, n'importe quoi. Je dis, Seigneur, et pitié d'eux. Et pitié d'eux. Je demeure un intercesseur. Même quand je quitte ce temps où je suis seul avec Dieu. Comme Jésus. Comme Jésus. Des, des fois, je finissais de prier, je sortais de mon culte personnel, et puis et là, c'est comme si j'avais rien à faire. Je ne comprenais pas. Comme si j'avais rien à faire. Et puis, c'était plate. Et puis là, je me suis un peu fâché. Je dis, Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Finalement, j'ai compris là, que je, je suis toujours un adorateur de Dieu. Quand je suis dehors quand je suis en train de travailler, quand je rencontre des gens. Et donc, notre culte d'adoration, ce n'est pas juste quand on chante, mais nous sommes en train d'adorer Dieu, parce qu'on est à son écoute, et on, on l'aime, et on veut grandir dans notre marche avec lui. On veut lui rendre un culte qui l'honore, qui lui soit agréable. Alors, Dieu a dit... Cherchez ma face et vous vivrez. Cherchez ma face. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quoi Cherchez ma face. À le de plus en plus. Apprendre à le connaître de plus en plus. Être dans, dans sa présence. Quand on prend rendez-vous avec quelqu'un là ou vous invitez quelqu'un chez vous, qu'est-ce que vous voulez voir? Son visage. Oui, vous jetez un petit coup d'œil peut-être sur la chemise, ou quoi que ce soit là. Un petit commentaire, ben après ça c'est fini. Mais C'est le visage. Parce que avec. le visage, c'est la personne, l'identité de la personne, il est là dans le visage. Et tu veux voir leur visage. Ça te plaît de voir leur visage. Tu les aimes. Tu les apprécies. Dieu veut que ses enfants voient son visage. à dit rendez-vous. Lui veut voir leur visage. Il veut que tous voient leur visage. C'est pour ça qu'il dit, cherchez ma face et vous vivrez. T'es découragé, dépressif? Cherchez ma face et vous vivrez. Quand on tourne vers lui, allez, dites-le avec moi, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Cherchez ma face. David dit, fais briller sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Wow! Ajoute cette requête-là à ta prière dans ton culte personnel ou même collectif. Ajoutons ce genre de C'est magnifique. Un psaume 11,7. Les hommes droits contemplent sa face. Pourquoi les hommes droits contemplent la face de Dieu? Pourquoi? Pourquoi les hommes droits? Normalement, si quelqu'un, il a péché, il a menti, ou il a... Euh, comment C'est quoi le sentiment en lui? La honte, hein? La culpabilité. Il veut se cacher de Dieu. Il veut surtout pas venait devant la face de Dieu. Mais pourtant, quand il a péché, Dieu l'a vu. Dieu était au courant. Et Dieu ne détourne pas sa face de son enfant. Il va la détourner, ceux les méchants, les rebelles et tout ça, dans le sens il va avoir envers eux un visage dur, un visage sévère. Mais envers ses enfants, il n'a pas un visage dur et sévère. Sinon, il ne dira pas, « Viens, viens vers moi, puis tu vas vivre. » Tu comprends? Mais ceux qui ont le cœur droit, qui marchent avec Dieu, honnêtement, je connais un frère, il est droit, il voit toutes ses imperfections en dedans de lui, tout ça, mais il est transparent, il est désolé d'être comme ça, il lutte, il combat. Il a le cœur droit, transparent avec Dieu. Les hommes droits. Et si tu penses que tu n'as pas le cœur droit, demande à Dieu, « Mon Dieu, donne-moi un cœur droit. Donne-moi un cœur honnête avec toi. » Et d'oser aller devant la face de Dieu... Lorsque tu te sens à ton pire. Quand tu te sens à ton pire, c'est le temps d'aller. Ne te cache pas. Ne, ne, ne détourne pas le, le dos là, comme ça. Là. Ne fais pas ça, mon frère. Je sais qu'on on le fait. On le fait. Ne me dites pas qu'on ne le fait pas. Mais osons dans la droiture de notre foi. On sait, va devant la face de Dieu, confesse à vous, dis tout ce que tu as dit. N'aie pas peur, Dieu ne te rejettera pas. Il t'accueille, il te dit, cherche ma face. Viens à moi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. « Viens à moi. »« Va pas ailleurs. »« Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels. » C'est pas juste un délice temporaire. Là, il y a, y a un couple qui sont à Cuba. Là. Ils m'ont écrit hier. « Ils sont à Cuba. »« Oui, ils ont du plaisir. Il fait chaud, du soleil. »« D'accord. »« ensuite, quand ils vont revenir... » Les délices, ça a été... Oui, ça a pris deux semaines, là. Mais après, c'est fini, ou presque. D'accord Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, là. Tu sais, mais ce que je veux dire, c'est que les plaisirs que nous avons sur la Terre, euh, si le Canadien gagne un match, sur le moment même, waouh, wow, oura, oura, mais euh, quelques minutes après, ça ne nous fait plus rien. Ça ne nous donne rien, c'est passager. Mais Dieu... L'éternité même, on ne se tannera pas de lui. Et lui ne se tannera pas de nous. Devant toi, il y a d'abondantes joies devant ta face. L'option 27, 8, vous connaissez, mon cœur dit de ta part. Alors, mon est le messager de, de Dieu. <rire> J'aime ça. Dieu, il fait le tour par en arrière, il dit à mon cœur, dis à Michel, hein? dis à Michel de me parler là, qu'il me lâche un coup de fil, qu'il cherche ma face, hein? qu'il n'est pas peur. Alors, dans notre culte, c'est ça, et méditer la parole, on a, on a parlé de Josué, belle promesse, que ce livre de la loi. Imagine-toi, le, le livre de la loi qu'il parlait, c'était celui de l'Ancien Testament, c'était d'une richesse incroyable. Imaginez le Nouveau Testament, on a Jésus, la révélation de Jésus, et tout ce qui va avec, la vie éternelle, le pardon éternel de nos péchés, il n'y a plus de sacrifice à faire. et méditer méditer la parole et ça va avec la lecture c'est pas assez la lecture mais dans l'Ancien Testament ou même il y a jusqu'à à peine peut-être deux trois siècles il n'y en a pas beaucoup qui savaient lire il n'y avait pas beaucoup de, de livres il n'y avait pas beaucoup de bibles et c'était rare que les, les, les croyants entendaient, celui, il y en a un qui lisait dans la synagogue et les autres écoutaient et il retenait par mémoire. Donc, il devait méditer pour se souvenir. Mais même quand on a beaucoup de livres, on a besoin encore d'apprendre et d'apprendre et de retenir. Parce que finalement, ce qui est utile, c'est ce qui va rester et qui va avoir son effet en nous. Vrai? Vrai ou faux? Je peux avoir lu beaucoup toute ma Bible, dans toute l'année, mais si je n'ai pas retenu grand-chose, je, je n'ai pas été arrosé par la belle parole de Dieu. Mon âme ne jouit pas de Christ, de sa présence. Alors, apprenons à méditer, et Dieu a dit euh, la promesse qu'il a faite à « À Josué, tu auras du succès dans tes entreprises. » Quelles entreprises? Celles qu'il lui a donné à faire, parce qu'il l'a nommé chef du peuple d'Israël pour aller conquérir le territoire. Donc, ce sont les entreprises euh, qui fait au nom de Dieu. Et la même chose pour nous. Tout le ministère que Dieu nous a donné, on peut euh, nous concentrer et puis le Seigneur va faire réussir bien sûr, en, nos entreprises que nous faisons en son nom. Alors, on va arrêter ici et j'aimerais qu'on termine par un mot de prière. prions ensemble. Oh, notre Dieu et Père, merci, merci infiniment pour ta parole qui nous instruit, qui, euh, qui nous corrige, qui nous console qui nous encourage. Mon Dieu, tes paroles à toi qui sortent de ta bouche, c'est des paroles de vie. Tu es la vie éternelle et tu la donnes à tes bien-aimés. Oh, mon Père, aide-nous. Aide-nous à t'adorer et à adorer Jésus euh, à tous les jours de notre vie. Aide-nous, Seigneur, à vaquer à la prière, parce que nous savons que Jésus revient bientôt. Ce monde aura une fin et tu vas commencer un nouveau monde. Alors, aide mes frères, mes sœurs, moi-même, Seigneur, pendant, euh, pendant aujourd'hui, qu'on peut dire aujourd'hui, à être fidèle, à chercher ta face, car on, on t'aime et on a besoin de toi. Amen.